2 2 Aind��게 Tidak Get sign it I just What the What else 2 What else <rire> on dirait un rat qui a un rat qui est sorti. Bah, on y va, Bam voilà, ça bon, c'est bon, Bobby. Allez, bora. Anda. Dog, bora, c'est bon. Anda, ça d'aïe. Ça, sin, anda. Oh, ça. Bora. Anda. Anda. Anda. Okay. anda. Pé, pé, pé, pé, pé, ande. ande, ande. ande stop. stop. Atrás, ici. Lindo. T'abon, bom, bye. Linda. Hola. Anda Nino. Linda. Anda, vai tu te indo. Bye Linda Lindo. lindo. Il est presque à la maison, Bobby. Il est presque à la maison. Et là. Attends. Il profite toujours pour faire un tour, son tour. Regarde, dire bonjour aux voisins. Anda aqui, é isso aí, anda, anda, anda, anda nino, cê bom, cê bom, anda, mal bora, bora, anda, pé, pé, anda, anda aqui, tá bom, cê bom, anda, dog, dog, olha o castigo, pé, Anda, pé, das abijora, pé E de lá Anda, e se Pé Pé, pega Vendo, pega on est dans le quartier à la maison c'est bon un paquet. Ok, je mets aussi au pied, comme ça les gens ils ont pas peur, parce qu'il y a des gens qui ont peur de chien quand même. Ok, il j'ai rejoindre mon de liamba, pendant que j'ai descendu le samba. Il Doc, doc, doc. Système d'attache. Pistache. Et là, je déclenche. Enfiler les détendus, c'est bon. Attends, attends, attends, doc. Attends. Parce que le fil il, il se mêle ici, euh, regardez vous voyez, le fil il se mêle là, partout. Ici, ami de la méribou. Hein. Anda, a uh, la casa, baza. Anda para que? Tiens, para que? C'est, ici. Ici c'est un... Uh, Cassette, tu vois, à cause du vélo on est en train de vélo, hein. pour l'entrée tu vois à cause du poteau à cause du poteau le poteau le poteau tu vois à cause du poteau on est en prison les... on rentre en prison là c'est moi les gardiens <rire> on dit, on dit... Tu, vois, tu vois ce que je parle les gars c'est bon. Attends, pareil. Attends, nan, bon. nan, nan, nan, à travers. Viens enlever la laisse. Viens, donne, enlever la laisse. C'est bon. Mais à la maison. Ande, ande, ande, ande, ande, ande, ande. Il est malin, hein. Il est malin, le malin. Le malin, il est malin. Il est malin, le malin. Le malin, il est malin. Bon, euh, 8 minutes, c'est plus de Paul, mon chiffre. 8 minutes, en vélo, les amis. Voilà. Et Dog, la vidéo de Dog, la promenade dans la pluie, les amis. En vélo. Allez, à la prochaine vidéo. paix et